Amen. Que le nom du Seigneur soit béni Nous sommes vraiment heureux et, et aussi dans la joie De pouvoir nous retrouver Dans la maison de notre Seigneur comme notre précieux frère Comme on l'a dit encore ce matin Je suis dans la joie quand on me dit Allons dans la maison de l'Éternel Un jour dans lequel par Vaut mieux que mille années voulons de tout notre cœur Réellement Retrouver là où le Seigneur se trouve, et comme aussi la Bible le dit, il est vraiment doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Cela, certainement, que le Seigneur, notre Dieu, traverse réellement la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il ne change point et qu'il demeure toujours le même. Il nous aime, il nous bénit, il nous soutient, il nous apporte aussi. La consolation, la joie et aussi la grâce de pouvoir marcher avec lui. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement aussi ce matin voir nos bien-aimés, frères et sœurs qui sont venus aussi de loin comme des prêts pour pouvoir aussi prendre part toutes les que nous avons aussi à pouvoir avoir tout le monde de ce monde qui vient de commencer. Nous sommes donc le premier du mois d'avril et par la grâce du Seigneur nous nous aurons donc des réunions internationales où beaucoup de frères et soeurs aussi de différents pays sont euh, invités à venir et beaucoup de gens ont déjà eu des visas aussi. Les États-Unis seront ici là aussi, ils sont en chemin donc beaucoup sont déjà aussi en route pour qu'à partir déjà de demain, euh, ils arrivent déjà. Donc les avions successifs vont arriver. Il faudra que nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce et ils nous ont demandé pour nous, ils ont prié pour leur arrivée aussi ici. Nous avons ce matin la joie de pouvoir avoir notre bien-aimé frère. C'est un précieux frère, ce frère Léon. Est un frère qui aime vraiment le Seigneur. Il vient de l'île de Malte. Là aussi, moi. Et vraiment, c'est un témoignage de pouvoir. Et quand je vu, j'ai sauté de joie. Vous me connaissez parce que vous avez prié pour lui. Il a déposé des requêtes ici parce que là il pouvait pas, c'était difficile, vous ne pouvez pas sortir. Alors, euh, il a toujours téléphoné pour que nous puissions prier pour lui pour que Dieu lui accorde la grâce. Et son désir était de pouvoir venir aussi à Bruxelles, avoir communion avec nous tous et aussi à arriver à pouvoir prendre part aussi au réunions. Et le Seigneur aide aussi. Il a pu avoir les documents nécessaires. Non seulement cela aussi, il a eu un travail. C'est un précieux frère. Vrai. Et chaque fois que je vais là-bas, il s'empresse de tout son cœur. Il s'était pas, malgré les difficultés, il a apprécié, vivre mon bien-aimé frère, tu puisses sur moi, euh, dire aussi euh, une salutation euh, aux frères et sœurs, à l'Assemblée, voici votre frère, le frère, le frère Léon, qui montre là, que vous avez eu à pouvoir aussi entendre. Alors tu peux leur dire un mot de salutation, hein, frère, il y a 100 fois, mais il n'y a pas de... Oui, pour... Alléluia. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur comme le frère dire là. mes oreilles fait souvent très mal pour la vie qui est venue là. Ça fait beaucoup de bruit là. Je ne vais pas bien. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très content vraiment de vous voir puisque je vous voyais souvent dans des... DVD que le frère m'a envoyé, tantôt il mm -hmm. y a même ça là-bas, je vous vois tous, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que mm -hmm. moi-même je viens ici en personne. pour oh, Que à... yeah. okay. Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a un verset que euh, Dieu a dit euh, à Moïse comment avons peut bénir les enfants de Dieu dans le livre de Hébreu. Hébreu chapitre 6, verset 22 à 27. Nombre. nombre, nombre, nombre 6, nombre chapitre 6, 6. verset 22 à 27. La Bible dit Bénédiction. L'Éternel dit à Moïse Parlez à Aaron et ses fils. De, de dire voici quel terme vous bénirez l'Israël vers l'heure dure, vers l'heure dure. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qui te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils évoqueront en ma faveur l'Israël et moi, je les bénirai. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse toute l'assemblée et les frères ceux qui prient pour moi. Amen. Amen. Amen. C'est moi j'ai des soucis. J'ai fait dix ans. Frère j'ai fait 10 ans en maths. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais sortir dehors. Je n'ai pas encore parti dans un autre pays ou en France. Non, c'est aujourd'hui que je suis sorti. Ouais. Ouais. Mais je ne viens pas pour manger, mais pour... je viens pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas sortir pour... Il y avait là-bas, il y avait un temps, le gouvernement qui donnait l'argent aux gens. Il te donne l'argent et le passeport, tu sors. Allez demander encore l'asile. Mais le Seigneur ne m'a permis pas de prendre cet achat. Je suis resté là-bas avec l'Assemblée pendant quatre ans. Les frères venaient là-bas. Et les gens sont venus bagarrer contre moi, beaucoup de choses, mais le Seigneur m'a fait toujours grâce je suis resté là et persévère dans le Seigneur. Amen. Et cette année... On m'a donné le passeport et je suis sorti dehors, aller visiter encore les frères, c'est ça que je vous bénisse là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, Amen. toutes les familles, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Te bénisse. Te bénisse. Te bénisse. Oui, c'est vraiment vrai, c'est un précieux frère. Amen. Il aime vraiment le Seigneur. Il est tout son cœur, il se donne aux choses de Dieu pour que. Là, j'ai vu comment il se bat aussi pour que réellement, le Seigneur accorde la grâce à ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils le connaissent aussi il avait prié vraiment tout son cœur pour qu'il vienne. Et nous voulons remercier le Seigneur. Précieux Seigneur. De tout notre cœur, nous voulons te dire vraiment merci pour notre précieux bénémoine frère. Nous nous aimons vraiment vivre. C'est un précieux frère. Son amour à l'endroit le ta parole à toi, c'est ton éminence, c'est s'est à toi, Père. Nous voici aujourd'hui, pour la première fois que tu as pris la parole à toi, de ce pays-là. Oh Dieu, il est venu dans ta maison à toi pour pouvoir te louer, te célébrer, Père, et bénir réellement ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, sois-tu bien arrivé ce matin, Seigneur, directement dans ta maison à toi. Je te remercie encore pour ce que tu comptais, mon bien Père. Qu'il soit béni et qu'il soit fortifié ce béni. Je reviens à toi, souviens-toi de sa famille, bien-aimé, et à continuer pour la grâce, pour bien-aimé, Seigneur, que soit réellement attaché à toi. Nous te remercions pour cela. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et de son de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les choses. Nous avons aussi notre bien-aimé euh, frère Dauda qui est arrivé aussi ce matin, venant donc de la Rochelle. Que le Seigneur le bénisse. Je crois qu'il est dans la salle, n'est-ce pas? s'il peut se lever, il n'est pas là. Ah, il est là-bas dans le fond. Mais vous le connaissez, non? Tout le monde le connaît. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cela. Nous prions pour toi. Nous avons aussi notre bien-aimée sœur Rachel, qui vient effectivement de Toulouse. Sinon aussi, que Dieu te bénisse richement. Quelle joie de pouvoir te voir, ma sœur. Quelle joie aussi de nous allons prier pour eux. remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée de pouvoir le voir aussi parmi nous. Précieux Soba, voulons te dire encore merci ce matin, parce que toi tu n'as pas changé mon Soba, merci pour notre soeur, Dieu. merci pour notre frère que tu as gardé et qu'il est tout leur cœur, mon désir et tant est ici, mon bénévole père afin de prendre part aussi à ce que toi tu fais mon Soba. Que ton nom soit béni, mon béni, aimé personne. Ils ont dépensé leur temps, leur argent, aussi béni, mes On veut les pouvoir être ici pour qu'ils soient aussi bénis, mon béni, père personne. Vous savez combien nous les aimons, mon béni, Père tradition. Même étant de loin, ils nous sont tellement si chers dans nos cœurs, hein, parce qu'ils sont toujours attachés à ta parole à toi, mon béni, père personne. Loué, soit ton Seigneur, tu connais réellement le besoin de ta servante, mais de et ton fils aussi, mais ben, Père tu et en de la grâce, mon roi, afin en fait que tu puisses recevoir aussi, mais ben, Père, le besoin de leur âme et de leur cœur, Seigneur. Nous t'avons ici prié ce matin, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et cette joie qui passe aussi dans le cœur de chacun de nous tous, Seigneur, frères et sœurs, pour pouvoir venir aussi en fait de puissions avoir la communion autour de la parole de notre Dieu. C'est un jour de grâce, très haut, recevant l'automne pour que nous puissions encore nous tenir dans sa présence, parce que nous ne savons pas ce que sera le lendemain. Et les jours deviennent de plus en plus problématiques et aussi difficiles, mais nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce que nous nous avons trouvé grâce à ses yeux dans un temps et dans un âge comme celui-ci où nous, nous vivons aussi et nous avons cette grâce aussi de ce que nous a introduit dans son programme et dans ce programme de l'éternel notre Dieu, nous sommes vraiment de privilégiés parce qu'il y a le projet que le Seigneur a réellement formé pour nous et aussi le but que lui cherche à pouvoir atteindre avec nous par son appel qu'il nous a adressé à chacun dans un âge comme celui-ci. Nous devons être réellement reconnaissants au Seigneur et surtout de tout notre cœur, lui implorer la grâce pour que nous puissions toujours demeurer dans les démarcations, dans le positionnement qu'il nous a lui-même placé afin d'aller ni à gauche ni à droite. Pouvoir réellement se laisser conduire davantage, comme il a dit dans le de Écriture. La grâce et le privilège que nous avons, c'est de pouvoir réaliser que c'est lui qui nous a appelés, ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur de gloire. Amen. Parce que nous pouvons réaliser ça, c'est la reconnaissance et la crainte dans notre cœur. Et nous réalisons aussi que lorsque il commence, il œuvre lui, parce que. Quand il commence, c'est parce qu'il sait que c'est la chose qui lui convient, et c'est la chose qui est juste, la chose qui est bonne. Et alors là, comme la Bible dit que tout ce qu'il fait est bon, lorsqu'il commence cette chose-là, alors il doit vraiment l'achever. Que le grâce de pouvoir réellement réaliser que nous sommes de ceux-là que lui a fait réellement son choix. Donc l'élection de Dieu, c'est que, Dieu nous a vus et, et Dieu a fait son choix et, et nous a placés pour que nous puissions réellement aussi marcher avec lui et surtout prendre plaisir à marcher avec ses dieux. Dans, dans l'obéissance et dans la foi, comme dans tout temps, les Saintes Écritures nous ont toujours montré combien tous ceux qui avaient réellement trouvé grâce aux yeux du Seigneur, notre Dieu, quelle était leur attitude leur état d'âme et de cœur, effectivement, en rapport avec les choses de Dieu, malgré les temps et les portes dans lesquels ils pouvaient vivre, certainement. On peut voir cela avec Noé, on peut voir cela aussi avec Moïse dans le temps, effectivement, et aussi l'œuvre qu'il accomplissait aussi au travers de Josué le peuple, aussi, effectivement, qui avançait, et aussi avec nos bien-aimés, aussi, dans la nouvelle alliance, aussi. Comment est-ce que cela ont eu à pouvoir réellement tenir ferme. Même dans l'Ancien Testament, pouvons voir effectivement que tous ces hommes et femmes effectivement qui ont eu à pouvoir réellement trouver grâce aux yeux du Seigneur et que le Seigneur a eu à pouvoir aussi mettre la main dessus et faire son choix, il y avait quelque chose qui était au-dedans de leur âme ancrée que l'humanité ne pouvait ni comprendre ni saisir. Parce que ce que l'humain humain comprend facilement ce qui est de l'humain. Et il connaît effectivement aussi jusqu'à quel point, effectivement, qu un humain peut arriver à tenir. Et lorsqu'on voit que l'humain arrive à pouvoir aller au-delà de l'humanité, c'est-à-dire de, de son humanité en tant qu'être humain, c'est une chose qui est inconcevable. De pouvoir voir effectivement que là, il tient tellement si ferme ce que quelque chose se trouve réellement en lui. C'est là que nous réalisons, effectivement, que. La, la, la, la foi que Dieu a placée dans ses enfants n'est pas quelque chose simple qu'on peut imaginer comme étant d'imaginaire ou d'insertion, des, des qui sont d'abstrait, mais c'est quelque chose qui est certainement vrai et réel. C'est une réalité pour chacun. Ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. On comprend vraiment à la légère. Je dirais, mais c'est -ce important de réaliser ça parce que mon frère et ma soeur, comment pouvez-vous m'expliquer qu'un homme qui entend d'une manière aussi claire et précise que là, dans cette fossée-là, dans cet endroit-là, on a mis des lions affamés depuis plusieurs jours. Donc ces lions-là qui sont affamés, ils attendent simplement qu'il y ait une viande qui descende effectivement et on la mange. Alors les décrets étaient ça. Quand vous entendrez les du intérieurs de tous les nations humains, effectivement, vous allez vous ingénuer vous procéder devant cette statue. Statue, effectivement, que Nebuchadnezzar avait fait, c'était la statue de Pesatsa, ainsi de suite. Et vous savez, que, effectivement, que cette statue représentait, effectivement, Daniel. Donc, on a fait cela dans ce sens, effectivement, parce que Daniel était un, un homme qui était considéré, là, en Babylone, qui était aussi, d'une manière ou d'une autre, respecté et craint, parce qu'il était respecté, parce qu'il il avait en lui, comme, comme ils le disent, un esprit supérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, que, par rapport à ce qu'ils étaient considérés, lorsque tous les sages, les satrapes, le magistrat et qui étaient considérés comme étant des gens au-dessus, lorsque le roi leur a posé cette question en disant, Mais évidemment, j'ai un problème, ce que, j'ai eu un songe et vraiment, et, et je voulais avoir l'explication. Et le songe m'a échappé. Et il dit, mais je voudrais donc que euh, vous puissiez effectivement me donner l'explication de ce songe. Parce que je ne le trouve plus, je, je ne le vois plus, et, mais ça m'a tellement frappé que Je voudrais que vous puissiez m'aider à ce que je puisse comprendre cela, parce que je n'ai pas dormi très bien parce que c'était tellement terrible ce que Dieu. Mais je ne sais plus très bien ce que j'ai vu. Allez, mais tous les magiciens de Babylone étaient rassemblés. Donc ça veut dire que tous les démons, hein, tout ce que vous pouvez entendre, effectivement, tous les démons, tout ça, et leur chef, Satan, effectivement, était là parce qu'il régnait là-dessus. Alors ah. il dit, mais. Donnez-moi donc l'explication de ces songes, effectivement. Faites-moi savoir aussi, effectivement, ce que j'ai à voir comme songe. Et tous ces magiciens, comme vous savez, nous l'avons entendu ici aussi. Et ils ont levé la voix et, oh, oh roi, vie éternellement, tu es le roi des rois, ainsi de suite. Mais, si tu nous dis les songes, nous t'en donnerons l'explication. Mais, mais le songe m'a échappé. Je voudrais que vous qui. Dites que vous avez spirituellement est tellement si grand que vous connaissez beaucoup de choses, même l'avenir vous les prédire, effectivement. Mais puisque vous savez savoir dire l'avenir de quelqu'un, alors dites-moi aussi les songes que j'ai eu. Et quand vous me direz les songes, je suis sûr et certain que je croirai à son explication, parce que si vous avez les songes, vous avez cette interprétation, n'est-ce pas? Oh roi, vie éternellement, mais jamais chose pareille n'a été demandée par. Quel autre roi qui ait pu passer peut-être avant toi? Parce que ça n'a jamais été une chose qu'on pouvait demander à quelqu'un, ni, ni hommage ou aux âges, effectivement. Pourquoi? Parce que comment peux-tu qu'on sache les choses que toi tu as eues? En fait, juste en bref, là, Vous devez voir que le Seigneur permet des choses comme cela pour montrer la vanité des hommes. Amen. Parce que, vous savez, frère, les hommes peuvent faire beaucoup de choses et, et les gens peuvent s'engager aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé toujours le chaos. Les enfants vont croire n'importe quoi. C'est pour que vous puissiez toujours réaliser, frères et sœurs, l'importance de toujours entendre ce que Dieu dit. Amen. Ça apporte la santé dans l'âme. Que Dieu te bénisse. Dans le corps, dans tout son être, effectivement, Amen. quand Dieu parle, tout ton corps se soumet à ça. Autant que Amen. tu ouvre le cœur, et que tu puisses réellement lui donner la science. Donc, ils ont régné sur Babylone, mais voilà, je vais vous prouver que tous ces gens-là qui sont là, après de dire, nous sommes ici, cela, ce là, c'est de sorte que des vanités, juste simplement un son. Dis-moi maintenant, maintenant donne-moi effectivement les choses que j'ai eu pour avoir, les gens ont dit, ils ont trouvé, je crois comme j'ai dit autrefois, les démons ont commencé à scruter ou à courir à gauche et à droite, parce qu'ils occupent de l'air, hein? Il dit mais qui est donc ce démon qui a eu à pouvoir donner son de... Dis nous quelle est ce sont la question aucun démon ne le savait <rire> j'aime cela frère et encore un, un rapport avec la, la sagesse, il dit mais il dit mais l'or aussi on peut le trouver oui. l'argent de même aussi oui. le, le, le pierre précieuse mais il dit mais il dit mais la demeure de la sagesse où se trouve t elle J'ai demandé au séjour du mort oui. il dit mais j'ai entendu parler je ne sais pas, vous connaissez ça? Amen. Quand Dieu tient quelque chose, mm. c'est Dieu qui le tient. C'est pour nous montrer sa suprématie. Frères et sœurs, nous ne devons, devons pas être comme des gens qui sont malheureux. Nous mm. devons être conscients de la grâce. C'est pour ça, pouvez comprendre pourquoi ces hommes-là étaient même prêts à ce que couper la tête, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils savaient. Amen. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Ils savaient où ils s'en trouvé. Et c'est oui. ainsi que lorsque tous ces magiciens ces attrapes, effectivement, étant rassemblés, ils disent, mais donnez-moi le songe et je croirai sous l'interprétation sans problème. Ils ont secoué partout. Et rien. Dieu regardait. Ils ont été à gauche et à droite. Rien du tout. Il dit, mais oh, c'est pas possible. Seul, seul, seul, le Dieu peut connaître ça Alléluia. Ah, c'est un, un Dieu peut le connaître, parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre. Il dit c'est impossible, parce que depuis que nous avons toujours vécu étant des, des sorciers, des mages, et si cela nous avons la puissance de l'air, on n'a jamais. Même il n'y en a aucun qui l'a fait. Parce qu'il travaille avec des démons. Il n'y a aucun démon qui pouvait le faire, mais comment C'est pour que vous sachiez, frère, qu'aucun homme ne peut connaître votre pensée. Amen. Amen. Aucun esprit Amen. ne peut le connaître. Seul Dieu. Amen. Vous voyez C'est sûr et certain. Seul Dieu est capable de pouvoir le connaître et savoir ce qu'il en est. Ainsi donc, lorsque la nouvelle est arrivée, cet homme-là. Vous pouvez voir effectivement ce qui est particulier avec, euh, avec notre bien-aimé Daniel. Ce que lorsqu'il avait été amené effectivement de la Judée, de la Judée, de la, Judea, de la, Judea, de la Judea, oui, jusque-là en Babylone, de la Judée, oui. Jusqu'à Babylone, il a passé une stratégie de Judée, de la Judée effectivement, sur la Bible, effectivement. Et là, vous savez comment les choses se passaient. Il est venu là dans un monde où on faisait n'importe quoi, on vivait n'importe comment on l'a même proposé de pouvoir mais oh oui on, les mecs qui viennent à la table du roi on va vous les donner comme ceci comme cela vous connaissez cela l'acier il dit non c'est bien mais je ne supporte pas cela mais donnez-moi simplement des légumes je serai content parce que selon la loi de l'éternel son Dieu on ne peut pas manger n'importe quel animal quelle bête il ne peut pas être tué de n'importe quelle manière les bêtes étouffées tout fait on ne peut pas le manger mais il était des païens et tué n'importe comment. Donc, pour ne pas réellement briser la communion avec son Dieu, il dit si je mange des légumes, il n'y a pas de problème. Parce que là, je sais que tu n'es pas transgressé. C'est comme ça qu'il a accepté de manger des légumes. Dieu voyait réellement le cœur de cet homme. Amen. Mais dans le pays, personne ne le connaissait, effectivement, non, il. Ils se venaient pas voir, même si on peut les voir, effectivement, ils ont dit non, les grands composés sont les magistrats que nous avons, mais ceux-là ils sont même des prisonniers. C'était même des prisonniers, mais des prisonniers qui étaient des fils de Dieu. Amen. Amen. Amen. C'était les méprisés. Mais Dieu était avec eux. Prêtez attention, frère, c'est ça. Donc les gens, quand on les regardait, effectivement, ils n'ont pas de moyens d'abord, c'est nous qui avons, mais eux ils n'ont pas de moyens, ils ne valent rien. C'est comme cela qu'était Daniel. Aussi. Et tous ceux qui étaient les magiciens, les attrapes et tout ça, ils étaient dans la cour du roi, ils avaient des beaux Il ils avaient bien des moyens, effectivement, ils mangeaient bien, ils se prenaient très bien, on leur payait pour des choses de l'inutile, effectivement. Daniel et son ami, ces Daniel était là-bas dans le coin, on leur regardait, mais ils sont des malheureux parce qu'ils sont là, en plus nos prisonniers. Mais maintenant, le jour où le roi. Dieu fait comme on peut se faire la parole de Mardoché hein, avec le roi. Et le jour où maintenant le roi a été dans cette situation, de ses songes, et qu'il voulait maintenant qu'on lui en parle, parce qu'il a à cœur, c'était Dieu qui était la base. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, comme nous l'avons aussi entendu l'autre fois, même si on te méprise, même si on t'insulte, reste toujours enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen. Vous savez, il y a un, dans le livre de Psaume au chapitre 37. Je vais simplement lire, après nous allons laisser le Seigneur, voir si j'ai une écriture, si, si c'est sa volonté. Dans Psaume, chapitre 37. Regardez ici. Psaume chapitre 37, il dit ceci. Verset 1. 425, la page. pas contre le méchant et n'envie pas ceux qui font le mal. Mm -hmm. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. Mm -hmm. Confie-toi à l'éternel et pratique le bien. Amen. Pas une fois, mais tout le temps. Amen. Et le pays pour donner la fidélité pour pâture, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est un conseil sage, hein? mm -hmm. Tu veux avoir ce que ton cœur désire, tu veux vraiment avoir ce que tu veux dans ton cœur. Il dit, il n'y a pas de problème, voilà les secrets. Toi, occupe-toi de Dieu. Amen. Amen. Aime-le, entoure-le, danse pour lui, Amen. chante pour lui, serre-le tout au long, il te donnera. Amen. Amen. Amen. Il dit, voici les secrets, il ne faut pas aller loin, il dit, Amen. je te donne un secret. Hum. Tu veux vraiment avoir ce que tu veux avoir. Hum. Seigneur, j'ai besoin d'excessive, il n'y a pas de problème. Fais la bord de ces dieux-là. Amen. Tu bénisses à toi. Amen. Amen. Dans tes pensées, il n'y a que lui. Dans ton âme, tu te lèves n'a que toi. Je t'aime mon oh Dieu. Partout, oh. il va, tu es toujours Amen. là. Amen. Il te donnera Amen. ce que tu désires. désire. Amen. Parce que si tu l'aimes, tu ne demanderas pas que de oh, tu vas le faire Tu seras quelque chose qui pour sa gloire aussi. Il connaît tes besoins. Mais mm. pourquoi, pourquoi il nous dit, il te dit, oui. Il dit, ne parle pas aux autres frères. Parce qu'il faut toujours prêter attention à la parole de Dieu. Mmh. Ce n'est pas à tout le monde. Mmh. Auquel Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Mmh. Non, non, il est à vous. Parce qu'il dit Mais votre père, oh, parce Mère. que vous lui appartenez. Il n'a pas dit votre Dieu, mais votre père, Amen. qui est dans le ciel. Ça dit que toi, tu le connais, tu es né de lui, Amen. tu l'aimes de tout ton âme. Alors va-t-il ne pas donner des vêtements mmh. Mmh. Amen. Il n'a pas te laissé sans vêtements. Lui qui, lorsque Adam était nu, il a vêtu lui-même. Il a montré, non Et c'est lui qui était vêtu. Donc, lui, il est en mesure de pouvoir faire ce qu'il a. Dit. Mais, alors, il dit, mais, cherchez le royaume du Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là, vous seront données par-dessus. Donc, le Seigneur, notre Dieu, s'occupe et s'occupera toujours... De votre âme, de ce que vous désirez. Parce qu'il fait pas le continuer, il est très bien. Il dit, verset 5, recommande ton sort à l'éternel. Vous y voyez Recommande ton sort à l'éternel. Mais on lui ta confiance et il agira. C'est cela, vous savez, quand on parle de la confiance, effectivement, c'est placer réellement tout, tout son être, effectivement, dans la capacité qu'a cette personne. Je sais que toi, tu es à mesure de pouvoir le faire. Mais quand vous avez une telle confiance dans la personne, vous savez ce qui vous arrive. Je donne un exemple, pour exemple. Bon, juste un exemple. Vous avez des travailleurs dans votre maison un exemple comme ça pour que tout le monde puisse arriver à boire. boire vous avez dans votre maison votre, des travailleurs qui travaillent pour vous. Et vous voulez partir en voyage. Et vous appelez ces travailleurs, effectivement, et vous lui dites, euh, voilà je vais partir, voilà tu vas faire ça, ça, ça, ça, ça, tu vas la maison, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous lui dites ce que vous voulez que les choses soient faites et comment les choses devront être faites, effectivement. Si... Vous avez vraiment confiance en ce travailleur qui vous a prouvé sa fidélité même quand vous étiez là. Parce que vous savez, c'est non Quand vous étiez là, vous dites, mais voilà, je veux que ça, ça soit ça fait comme ça, comme ça. Et ces travailleurs le fait 100% comme ça. Non pas une fois, non pas deux fois, mais chaque fois qu'il vous lui dit. Vous savez, frères et sœurs. L'obéissance à un ordre qu'on donne à quelqu'un, quand vous dites à une personne, fais la chose comme je le veux, comme ça. parce que c'est un désir que vous exprimez, non? Mon frère, je voudrais que vous fassiez ça comme ça. Quand le frère ou la soeur, je crois, mettons peut-être parce qu'on va dire frère, quand la personne auquel vous dites ça comme ça, commence à discuter ce que vous lui dites, qu'est-ce que vous ressentez? Vous sentez blessé en vous. Ça veut dire quoi Ça vous montre un signe que la personne n'est pas disposée à faire comme vous voulez. Vous voyez Donc, fais ça, messieurs. Fais ça, madame. Dis oui, mais, et commencez à discuter. Sachez que quelque part, cette personne n'est pas d'accord. Oui. Vous réalisez maintenant que, vous faire maintenant confiance à quelqu'un, vous l'observez. Dites, moi ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Vous voyez qu'il fait exactement, et quand il le fait, c'est de tout son cœur. Mmh. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça veut dire qu'il va se passer en vous Vous allez l'aimer. Mmh. Et même quand vous lui demandez même ce service en question, vous avez encore, vous avez, la prochaine fois quand vous demandez effectivement, vous savez qu'il va le faire avec empressement. Vous savez, vous ne voulez pas trop lui demander. Mmh. Parce qu'avec cet empressement, ça vous touche tellement, dit C'est comme cela que vous remarquez, effectivement, que pour que vous puissiez voir le tableau, lorsque ces soldats romains étaient allés vers le Seigneur. Vous savez comment lui a parlé, il dit, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Il dit, mon serviteur, madame. il ne voulait pas s'en occuper. Mais il aimait ses serviteurs parce que quand il parlait, il voyait comment il agissait. Amen. Il est malade, frère, les habitants à l'époque, on l'apprenait, il meurt, on les jette. Il ne peut pas avoir beaucoup, il dit, mais celui-là aussi, il a dit, mais il est malade, et je l'aime beaucoup. quest hein. ce que quand j'ai dit ah », même si je suis pas là, il fait ah ». Il n'a pas trouvé non, je fais le C, X, Y, parce que je pensais. Et non, on a dit ah », alors tu fais le « ah ». Et c'est comme cela qu'effectivement, que l'un et tout son cœur placer sa confiance dans la personne, comme je disais tout à l'heure, effectivement, avec eux le serviteur. Donc, le maître, lorsqu'il a une personne de confiance, comme ça, il a dit, la chose est faite, comme ça, comme ça, comme ça, comme cela lorsqu'il connaît que ce serviteurs là quand on a dit, ah, il fera toujours ah, cet homme va partir le cœur en paix. Ah oui il va voyager, il partira pendant son avion, pendant son train ou son bus, je ne sais pas moi, partir dans ce pays où il va dans la vie, il vais dire effectivement, il sera vraiment tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a un homme de confiance. Quelqu'un, d'autre, il ne va même pas se faire. Est-ce que, est que ça va se faire? Comment je vais trouver la maison? Est-ce que les carrosses cadenas? Est-ce Non, non, non, non, il ne sera pas un souci. Son âme est tranquille. C'est la même chose avec toi et Dieu. Amen. Vous savez, les Saintes Écritures nous disent quelque chose ici. Nous euh, allons continuer dans le psaume 37, puis nous retournerons. Merci, Seigneur. Dans, les... dans le livre de quoi C'est Philippiens. Philippiens. Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Pour que nous comprenions maintenant ce que cet homme que Dieu veut que nous puissions... Alors Philippiens au chapitre 4. 5. Verset 4. La page 196. 196. 196. Philippiens au chapitre 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Amen. Amen. Réjouissez-vous toujours dans ses pieds, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes, Amen. dans toutes circonstances. N'est-ce pas vrai? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Vous dites, mais pourquoi? Vous dites, mais il a dit, bien, il dit, le Seigneur est proche. Maintenant, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, soyez en paix. Amen. Mais, mais en toute chose, parce qu'il y a des situations de problèmes. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où en Jésus-Christ. La paix, la paix de Dieu. Amen. Donc, quand j'ai touché des problèmes, et si je n'ai pas pu les idées là. la mais quand je sais que lui est la, la personne de confiance, Amen. je place entre lui, je dois voir la paix. Amen. Parce que je le connais. C'est vraiment l'homme de confiance. Je suis de Nazareth. Amen. Parce que tous ces problèmes-là, je sais une chose qui les a portés à lui. Amen. Amen. Amen. Ils s'est chargé de nos maladies, de notre tricelle, de nos douleurs. Tu connais cet homme-là, parce que la Bible l'appelait homme oh, de douleur. Amen. Yes. Amen. Amen. Amen. Amen. Toute ma souffrance, mes tristesses, mes larmes et mes pleurs. Mm. Je connais où se trouve la porte des dépôts. Amen. Amen. Amen. Amen. Moi, les papiers, le problème de papier, il le savait. Amen. Amen. Les bonnes, les études, les les mariages, le problème des études, le travail de mariage, il le savait. Il le connaissait. Le projet qu'il a formé pour moi, j'ai des projets de bonheur. Je dépose surtout sur lui tout ce que j'ai. Alors j'ai la paix, la main. Amen. Par l'homme de confiance. Amen. Comme le temps qu'il a dit, j'ai trouvé un Jésus. Amen. C'est le plus beau, hein? le plus vité, la de la lui, je dépose tout ce que je suis. Amen. Quand il nous a dit, ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'à la croix des Golbata, Amen. sous le cheminement, il a porté tout, il a pleuré, il a gémis, tout est gémissement, il a pris. Amen. Amen. Quand tu pleures, quand tu t'es mis devant la fatigue humaine. Mon fils, tu es déjà payé cela. A moi l'or, à moi l'argent. Ouvre les yeux. Amen. Ouvre les yeux. Amen. Ouvre les yeux. Amen. Pour que tu vois ce que moi je fais pour toi. Amen. Mon frère et ma soeur, ceci est, est l'absolue vérité. Amen. Oui, Daniel était là effectivement quand on le regardait, lorsqu'on le considérait animé. C'est les rien Comme on vous voit aussi briser un peuple qui ne veut rien, absolument rien. Mais en cause de vous, le monde a du pain. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon grand, et c'est la vérité. Amen. Oui, c'est si vrai. Mm. Vous, vous ne réalisez pas. Et ces jours-là, Dieu a voulu que, réellement que dans ce pays où c'est tellement des, comme des grands qui avaient tout effectivement avec Parce que vous savez, Babylone, la grande, c'était vraiment la grande. Et ce peuple qu'ils avaient amené, effectivement, l'esclavage, effectivement, là, auquel ils méprisaient Dieu, vous le montrez. Que c'est Dieu qui est tellement grand, le qui est de toutes choses. Il se cache toujours dans la simplicité. Amen. Amen. Quand Dieu a voulu aussi avoir un, un lieu pour tabermater, c'est toi qui l'as choisi. Amen. Amen. Tu le crois? Amen. Amen. Amen. Amen. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici. C'est la vérité. Ce Dieu très haut, là. Mais quand on te regarde toi, il n'a rien, il n'a rien, Et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Et c'est comme cela que tous ceux-là qui battaient la patrie, ainsi de suite, moi, je, nous nous sommes, nous nous avons c'est important, frères et sœurs, que vous sachiez et que vous entendiez, que vous compreniez ce chose. Souvent, vous voulez imiter les gens des nations, leur façon de vivre, leur façon d'être. Mais vous savez que ces gens des nations sont en abomination à l'éternel, leur vie, leur manière, leur façon d'être. Vous ne devez pas copier le monde. Amen. Vous ne devez jamais vous souiller avec le monde. Parce que vous, vous êtes un peuple saint. Amen. Vous savez, frères et sœurs, que la Bible dit que.. Vous savez que, je crois que c'est dans le livre de Romain, la création tout entière. Si tous ces saletés que le monde sont avec leur, leur façon de vivre, de faire, que vous voulez imiter était bon, de la terre, la création serait déjà en paix. N'est-ce hein? mm -hmm. pas vrai? Oui, mm -hmm. on n'aurait pas des, des gondements dans les cieux comme cela, avec des, des pluies, des nerfs, des vents, des siciles, des sols, comme les tempêtes de Catherine. Non, non, non, non, non, non, non, les tsunamis. non. est-ce que, dites-moi, frère, ça, quand Adam était dans un des il y avait un tsunami? Non. Il y avait un tremblement de terre? Il y avait la pluie? Il faut être sûr, hein? Il y avait la pluie? Non! Est-ce qu'il y avait toutes ces choses, effectivement? Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, il n'y avait pas d'une des ciels, des reins, ainsi de suite. Tout était bon. Un fleuve qui descendait. La nature était en la joie. Mais aujourd'hui, Catherine là-bas, qu'on appelle Catherine, c'est son de nos condamnements, hein? C'est les typhons qui viennent. Les c'est les mamans, c'est à droite, effectivement. Les gens qui ont eu des maisons, qu'ils ont placé ces 10 millions, 50 millions ou 15 millions de dollars, tu peux donner pour les voyages missionnaires, ils ne donnent pas. Mais. Tout ça, ils ont dit, on met dans les briques, on met dans les briques, euh, donnez pour l'œuvre de Dieu, non, j'ai mis dans les briques. Et, et, alors là, là, tu dis, attends, il n'y a pas de problème. Là, 15, 15, il a mis 50 millions dans les briques, et quand Catherine vient... Oh, alléluia. Il commence à dit mais là c'est fini, je ne vais plus vivre ici, il faut que j'aille ailleurs. Il dit, Catherine, dit, mais je t'ai suivi. Tu vas m'abandonner, il dit, c'est 6 à toi. Amen. Toi et moi, on est lié. Pour que moi je t'abandonne, il faut que lui vienne. Amen. Et c'est vrai. Amen. Quand Jésus viendra. Toutes les choses seront merveilleuses. Parce que lui, il dit, va, tais-toi. Il dit, c'est connu mon maître. Amen. Toi qui es-tu? Tu te es déplaces et tu souris. Oui. Catherine, C'est ça, mon frère et ma soeur. Alléluia. Nous sommes tellement différents. C'est pourquoi il nous dit, même dans les scènes Écritures, mais quel rapport y a-t-il entre Christ et Béliam? Entre le croyant et les non croyants Entre le fidèle et le fidèle? Entre la lumière et les mmh. Toi, tu es une lumière. Mmh. Tu ne peux pas prendre les habitudes de ah, tu vois les gens de ma classe, les gens de ma promotion, ils sont comme ça, je dors ici. Quelle promotion! Quelle promotion! Mmh. Toi, tu es différent. Amen. Tu es un prince. Amen. Tu es une princesse. Amen. Oui. C'est vrai. C'est la vérité. Oui. Vous avez parfois difficile de pouvoir oui. arriver à pouvoir saisir cela, oui. mais tout ceci est si vrai. Oui. Amen. Et la Bible dit que la création tout en entière attend la manifestation des fils des hommes Amen. sur la terre. Non, des fils des dieux. Amen. Amen. Mais vous, qui êtes-vous? Mais puisque nous l'avons reçu, hum. il dit, mais à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom, mm -hmm. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Vous savez, pendant que la parole est prêchée, vous êtes souvent distrait. J'ai eu un témoignage hier, et ça m'a touché aussi, de mon frère caméraman ici. C'est sûr et certain. Vous savez, c'est très touchant quand même. Quand vous, vous regardez la congrégation, que Dieu accorde la grâce, mon frère me dit, moi je suis rentré dans sa voiture hier, parce qu'il fallait faire quelques achats, je sais pas. Alors il me dit, il demande, donc je suis rentré, il démarre sa voiture, c'est mon frère Michel, il démarre sa voiture. Lorsque il demandait, puis j'ai une prédication, je lui dis, oh que Dieu te bénisse, frère, que je suis content. De pouvoir réellement entendre, effectivement, que quand tu dis, mais ça c'est une bonne chose, même quand tu vas au travail ça reste en toi, puis ça reste dans le subconscient, il me dit, oui, quand même j'arrive au travail, même dix minutes avant, je m'assieds encore dans la voiture, je vais terminer la prédication, j'ai dit que je suis heureux, dit que Dieu te bénisse richement, et puis, parce qu'il a été, il me dit, mais tu sais, je vais te dire une chose, il me dit, mais je cours tes prédications, Je dit, frère, je sais, il me dit, mais je vais te dire une chose, frère, il me oui, mon frère, il dit, ce que je trouve, il est là présent, Il dit c'est quand même spécial, j'ai pris des prédications, je suis allé et je les mis dans la boîte. je l'ai déjà mis, donc j'écoutais des prédications, j'ai dit Seigneur, parce que ce jour-là, quand tu prochains, j'étais assis dans la salle. Il dit mais Seigneur, est-ce que moi j'étais vraiment assis là? Vraiment. Il dit cette parole que j'ai entendue, il dit, mais c'est tout à fait particulier. J'ai dit mais il dit mais frère, voilà ce que j'ai vu. Pendant qu'on est assis dans la salle, c'est comme si on ne fait pas trop attention on ne réalise pas l'impact de la parole en question. Il dit ceci, si, il dit, mais lorsque j'ai commencé à pouvoir écouter, j'ai dit, alors il me dit une chose. C'est ce qui m'a fait, maman, qui m'a dit, tu pas arriver, mais j'ai dit, es grand. alors il dit, ce que je disais, j'étais assis, dit, parfois j'étais assis dans la salle, j'ai dit, mais bon, vous savez quand le frère commence, il commence, je lui mais c'est comme s'il n'y a pas de fil d'idée, parce qu'on ne sait pas ou ce qu'on va dire. Il dit, mais là, j'étais assis, tu as commencé. J'ai dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Je vois maintenant, depuis le début, la pensée qui était dans la prédication mm -hmm. jusqu'à la fin. Frère Michel, c'est vrai ou pas? Mm -hmm. J'ai dit, je dis, ce que vous ne comprenez pas, quand je vous dis qu'à l'extérieur, les gens sont nombreux mm -hmm. qui écoutent la parole de Dieu. Mm -hmm. Parce que vous êtes habitués avec nous. Vous le voyez, vous touchez, vous approchez, mm -hmm. l'habitude s'installe, et puis nous gens est-ce que, est-ce que. Mm -hmm. Alors est vous ça. manquez ce que Dieu fait. Et mm -hmm. mm -hmm. quand un jour Dieu enlèvera l'homme c'est à ce moment-là que vous vous direz, mais c'est vrai, Dieu nous parlait. Mm -hmm. mm -hmm. C'est cela que nous devons arriver à pouvoir. Vous savez, quand le Seigneur était sur la terre, lorsqu'on pouvait le voir, les on connaît le fils Joseph, on, on s'assied avec lui, on mange avec lui, on ne réalisait pas qui était cet homme. C'est vrai, vraiment. Parce qu'on mangeait avec lui, on pouvait les bousculer, on pouvait le serrer, et dire, mais c'est toujours, on ne réalisait pas qui était cet homme. C'est quand Dieu la déplacé. qu'on a réalisé. La grâce que nous avions. C'est toujours, après, plus tard, on peut se poser la question... Oh, certainement, c'est vrai. Puis on se dit, mais Seigneur, si nous pouvions être là, nous souvenir encore. Si on pouvait encore y avoir encore de tels moments. Mais vous savez, quand ça passe, c'est difficile. Donc, nous devons vraiment être très attentifs et être attentifs à la parole du Seigneur, notre Dieu. La manière dont il nous parle. Ainsi donc, nous parlions. Daniel, nous lisions donc dans le psaume au chapitre 37, où le Seigneur nous a et pour venir ici, pour pouvoir continuer à ça, nous arrêterons là où le Seigneur voudra. Donc, psaume chapitre 37, psaume 37, et j'ai dit à mon frère, à Michel, j'ai dit Je te crois à 100%, parce que la sœur Judith Nido m'a aussi dit la même chose. Que lorsqu'il écoute les prédications après, elle est même étonnée. Est-ce que c'est moi qui étais assise là, en écoutant cela Alors, psaume 36. Alors, ici, euh, il nous dit, donc, comme nous le disons, on est la bonne il dit, oui, mmh. recommande, verset recommande donc ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Maintenant, regardez très bien. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Ah, hein. C'est sûr et certain. Il dit en colibrine, il dit mais garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. On parlera du mal du fond, vous quittez pas le problème. Cela doit arriver. Amen. Mais toi, les mais toi demeure toujours. Mais c'est Dieu là. Malgré le mépris de ce Dieu-là, justifiera un jour au monde. Amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es un fils. Amen. Amen. Parce qu'il est celui qui te justifiera. Amen. Oui, frère, il y aura témoigné c'est toi. Amen. Amen. Je suis certain. Amen. C'est comme cela avec Daniel, effectivement. On a regardé le mépris et les réalités. Non, non, non. Dieu dit il n'y a pas de problème. Nous, nous sommes, nous, nous sommes, ils sont là. Même notre Dieu est plus fort que leur Dieu. Pas de problème. Il ne savait pas que Dieu avait permis cela. Maintenant, quand cet homme ici, effectivement, le roi dit, mais j'ai eu un songe maintenant, vous, qui êtes tellement, de, tellement puissant que vous mentez, je ne sais pas moi de quoi il faut ça. Maintenant, donnez-moi les songes que je n'ai pas pu me souvenir. Et si vous avez l'explication, je le croirai effectivement parce que tout les songes, l'explication, sera vraie. vrai. Là il est venu le problème. Il faut toujours prêter attention. Regardez. Satan s'est déchaîné à ce moment-là pour pouvoir maintenant venir au secours de ces azèques instruments. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous insérez pas dans les choses politiques. Il y a des frères ou des sœurs qui, parfois, ils sont poussés, je ne sais pas moi, à dire, « Bon, nous voulons peut-être poser notre candidat. Mais ben, il y a des églises qui poussent, hein. Parce que si on a un, un frère qui est, qui est député, un frère qui est sénateur dans notre façon, avec, vous savez, chez nous, nous avons des sénateurs. Nous avons des bourgmestres. Nous avons des sénateurs de maires. mais avec M-A-I-R. Pas de maman. Donc, c'est un autre problème. donc, à, notre, a, ainsi, donc, rien, à ce moment-là, si il y Mais regardez très bien. S'il est maire, donc, bourgmestre, et qu'il croit et qu'il vient à l'Assemblée, il va mais pas que mes frères sont là, je dis, mais allez, la politique, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas le lieu d'un fils de Dieu. Amen. Vraiment, hein? Amen. Non, non, non, la politique n'a jamais rien à voir avec Dieu. Vraiment. Amen. On leur a dit, oh, voilà, comme j'ai terminé là, oh, Joseph était Joseph. Frères et sœurs, il faut que vous sachiez comment est-ce que les choses arrivé pour Joseph, parce que Dieu avait un but. Amen. Amen. Amen. Amen. Et puis c'était quoi que fait C'était pour la nourriture qu'il avait Ça signifiait ce que Dieu avait fait. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Mmh. Donc, bref, il y a effectivement des choses que nous devons comprendre que toutes ces choses-là, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, d'Abraham, effectivement... Ne peut pas se trouver, même si on te donne la candidature, mais on a déjà des signatures pour toi, prêtez attention, déjà des signatures pour toi, tu vas donc devenir, parce que parfois il y a des frères et des soeurs qui vont dire, mais pasteur, vous savez, euh, effectivement, mais il y a les bourgmestres là-bas, et ceci et cela, il faut comprendre effectivement une chose, Dieu vous aime tellement. Mmh. Amen. Que même si on vous ramène sur une liste, effectivement, pour la, la, la, la candidature, pour un quartier, n'y participez pas, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La politique, c'est toujours l'art Vous voyez un politicien mm -hmm. Voilà, un politicien. Il mm -hmm. va vous dire, quand je serai élu, je vous bâtirai chacun une maison. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment. Chaque mois vous aurez un sac de riz, un sac de chèvre. Avec un bidon d'huile. Parce que tu ne peux pas manger les chèvres sans huile. Il calcule bien, pour que tu vois que ce que tu dis est vrai. Oh, là, là, là, là, là, là, là, là. Tout ça. Quand il devient président, ou, je ne sais pas moi, ou, ou mais tu ne verras même ni la chèvre, ni lui. Quand tu vas, on ne sait pas le voir. Hein? Ouais. Mais hier il était là, ah, moi je suis, je suis accessible. Mais maintenant, tu trouves. Tout un bataillon des 5, 6, 7, 8, 9, 10 gardes avant le parti. Comment le voir? Non, ce n'est plus possible. Mais comment dit Il faut demander un rendez-vous. Et quand? Dans 7 mois. Vraiment. Vraiment. Mais je l'ai voté il n'y a pas longtemps. Maintenant, dans 7 mois. Mais c'est ça la politique. Vraiment. C'est le domaine du diable. C'est qu ce qu'il fait ce monde que vous voyez aujourd'hui? Hein, pour pouvoir détruire les uns les autres. La soif du pouvoir, le mouvement, le mouvement, le et puis après. Donc, ces hommes-là étaient donc des politiciens aussi autour du roi, pour montrer que nous voulons faire vivre, effectivement, le royaume avec droit, effectivement. Mais ceux-là, sont même dit Quand le roi a pris donc la décision, il dit, bon, maintenant, si vous ne me donnez pas l'explication du son, alors je me rends compte que vous mettez une grande inutilité. C'était Dieu qui était, là. Vous avez cela mon frère et ma soeur, n'oubliez pas, écoutez très bien. C'est pour que vous ne vendiez à jamais votre droit de naissance. Amen. Amen. Eh, Amen. Peu importe la circonstance, gardez la foi, c'est tout. Amen. Amen. Amen. Amen. Même si ta maison est Amen. où Amen. ou l'enfant sont pris à partir à gauche et à droite, garde la foi. Amen. Amen. Amen. Amen. Seigneur, j'ai te loué quand j'avais tous mes enfants autour de moi, tous mes biens, tous mes chameaux, tous mes vaches, effectivement. C'est que tu as pris, je ne sais plus te louer, non? Parce que comment te louer quand je pense que mon chameau, il est, est là-bas, chez, chez les voisins ou chez, chez les maternés? Mm -hmm. Que les maternités aient pris les chameaux, les chèvres et les vaches. Mm -hmm. Le vent et emporté mes enfants ou mes maisons. Mm -hmm. Je suis venu nu sur la terre. Amen. Je retournerai aussi. Amen. Amen. Amen. C'est d'avoir le souffle de vie. Amen. Parce que ça, ce souffle de vie, tout m'est bien la sagesse oui. La sagesse ta souche. Amen. Amen. Tu l'as donné. Tu as repris. La visite est là, mais je te loue. Que ton nom soit béni. Dieu t'observe. Yeah. Il te donnera le double. Amen. Amen. Amen. Ce que tu as perdu à cause de ta fidélité à l'endroit de Dieu. Il va te. Amen. Amen. Ce n'est pas pour Amen. rien que cela est écrit dans le Saint-Écriture. Job avait sept fils et trois filles. Pas dit. Mm. Dieu connaissait l'amour de Job pour ses enfants. Mm. Il, mm. Il mm. mais est resté maïe cela. Même sa femme dit, mais ce n'est pas possible. Mm. Il a tout pris, mais tu l'aimes toujours dans ton intégrité. C'était pour le témoignage. Mm. Amen. Amen. Amen. Parce que parfois, quand ça c'est si plus vraiment louer c'est Dieu. Non, il faut passer dessus. Ça t'en veut que ta tête t'accroche là-dedans pour dire, tu vois, il a pris ta maison, il a pris tes biens. Et ben, maintenant, comment vas-tu te louer de le louer parce que ton est dit oui, même si mon est veut passer au-dessus. Amen. Amen. Amen. C'est ça le combat. Amen. J'ai l'envers que c'était mais Quand je viens devant toi, Seigneur, j'ai pleuré, mais maintenant je dois te louer. Amen. Amen. Tout ce que j'ai possédé, c'était pas ma faute. C'était toi. Amen. Les enfants, c'est toi. Amen. Je ne crée jamais. Tout ce que j'ai en moi vient de toi. Amen. Amen. Ces, ces enfants-là, tu les connaissais, mmh. tous ces chameaux, tous ces bruits, mmh. tu les connaissais. Mmh. Seigneur, maintenant, je te loue malgré la douleur, mais je te loue, au oh Dieu. Amen. Amen. Paisse, parce que dans l'épreuve, les démons vous observent mais il va voir. Mmh. Si c'est écrit, ce qui se passe avec Job, c'est pour que nous prenions croire. Amen. Amen. Amen. Vraiment. Et c'est Dieu là quand on persévère, on lui justifiera Amen. Il a redonné réellement à Job ses propres enfants. Amen. Sept garçons. Amen. Et trois filles. Amen. Et ouais, non Amen. Et vous savez comment on a dit cela? Dans le livre de Job, le euh, bien, pour que vous puissiez vous entendre. Job. Bon, je crois que le chapitre 1, je ne sais pas si c'est ça. Hein. Oui? Job hein. Merci. 1, verset 1-2, il dit. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était vraiment intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. De trois font partie. C'est vrai, non? On a lu effectivement là dans l'écriture, effectivement. Et verset 18, il dit, il parlait encore lorsque notre vin dit, tes fils et tes filles mangeaient, du feu dans la maison de leurs frères, et, et voici un grand vin venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison, et s'est écoulé sur les jeunes gens, et ils sont morts tous. Alors, dans Job toujours, nous je pense, 40 ou 42, 42, oui, oui. Job chapitre 40,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 c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la sang. Mm -hmm. Alléluia. Amen. Après qu'elle était là, il a adressé ses paroles à Job, il dit à l'Iphraise, détestement, ma colère est enflammée contre toi, contre tes, tes amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. J'aime Dieu. Hein? Mm -hmm. Parce que quand vous entendez ce que c'est le moment, où on parle, il dit Ah, mais il parlait bien de Dieu. Mm -hmm. Oui quand il parlait pas les écritures, on n'en parlait pas. C'était le fond. Il dit Vous n'avez pas parlé de moi avec ta voiture. Job, certainement tu as péché, certainement c'est si. On a tellement accablé les certainement Dieu, parce que Dieu est juste. Mais Dieu est juste, mais regardez ce que Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours voir qu'est-ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Notre jugement ne va pas être un jugement trop rapide. Nous mm -hmm. devons toujours réellement observer comme euh, j'ai donné l'autre fois pour ne pas revenir là-dessus. C'est toujours nécessaire. Quand tu observes, quand tu vois, oh oui, j'ai vu, j'ai vu, tu sais ce que j'ai vu. Non, ce n'est pas ce que tu as vu, c'est que Dieu te dira. Mm -hmm. mm -hmm. Parce que je peux voir avec monsieur et mon intelligence, euh, traduit tout tous les travers. Mm -hmm. Tu sais, j'ai vu, hein, vu, moi, j'ai ah, vu, moi. C'est pas possible. J'ai vu ce qu'il faisait. là. Mmh. Dieu fait des choses à sa manière. Nous devons simplement le laisser faire et surtout se laisser conduire par ses vies. Amen. Mmh. Alors dit Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Jean. C'est merveilleux, hein mmh. Jour interdit malgré les il donc maintenant cet taureau et cette bélière, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par les gars pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Ça, c'est extraordinaire. Cet homme-là, Caléa, il dit Dieu m'a peut-être donné. Et puis Dieu dit Mais c'est comme cela, frère et soeur, qui mettra dans vos ennemis un genou. Vous croyez cela Avant de terminer avec Job, regardez d'abord la police ici, frère, pour que vous ne vous souvenez C'est ça que. Regardez bien. Que Dieu soit béni. Hein. Prenons Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, écoutez très bien, verset 6, à la page 930, verset 6. Il dit Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Et qui donc a de l'Église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint, le Véritable celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est lui qui fait. Personne Là, ben, Je l'aime beaucoup. Hein. Frères et sœurs, nous avons un puissant vers. Amen. Tout l'eau, tout l'eau, tu voulais apprendre vos pieds, je vous les donne. Qui si, dit ça, Amen. Amen. Amen. qui peut faire quoi C'est vrai, non oui. Nous devons, ce que nous devons chercher à pouvoir savoir, c'est, Seigneur, ta volonté, qu'est-ce que tu veux que je fasse quand nous connaissons cette volonté divine de, de Dieu, nous, là, nous sommes tranquilles, et prêts et sûrs. Vous avez le frère du pain. Mais vous savez, moi, votre frère, je te donne Moi, votre frère, j'avais bien écrit, et c'est vrai, j'avais bien écrit en disant, en tout cas, au militaire, je ne resterai plus ici, donc je vais donc. Et j'avais mes choses déjà emballées. Là-bas, je devais prendre le je préparais déjà un endroit. Tout était emballé. Et c'est la vérité, ça. J'ai dit, je, je ne veux plus rester. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit Avant, puisque la chose est ainsi avec vous, monsieur Fessi, on vous envoie l'ordre de l'ordre de, de, de, de Territoire. Et dans 15 jours, vous partez. Et c'est vrai, je l'ai reçu. Je devais partir, femme et enfant, je partage. ceci... Et, et vous savez, pour, pour vous, nous puissions comprendre que quand on parle de l'évangile, ce n'est pas que fait cela pour que vous puissiez être dans les émotions, c'est une réalité. Nous avons vécu, nous avons passé. Amen. moi je vois beaucoup faire des compromis parce qu'ils ont reçu l'ordre des territoire ils aller voir le pape à gauche, à droite. Ça ne rien. Moi, euh, les territoires, ça n'était pas comme le vôtre. C'était vraiment, alors là, aucun ministre, aucun roi ne pouvait changer la décision. C'est fin des points. Mais là, écoutez bien, quand la chose est arrivée ainsi, le Dieu que je sais, bide la main. Pendant deux mois, je dis, bon, maintenant, c'est l'argent d'état ici, il faut qu'on il, il me dit, non, tu ne vas pas partir, tu resteras ici. C'est la vérité, frère. Vous savez, ce n'est pas une fois que Dieu parle. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé Comme il a dit que tu ne pars pas, tu restes ici. J'ai donc écrit à ce moment-là, sur que j'avais écrit auparavant. J'ai dit, votre ordre de territoire, de... écoutez-moi, votre ordre des de territoire est nul qu'il n'en fait Donc pour moi, il n'a pas d'effet. Je ne parle pas, je reste sur le territoire. C'est si un vrai phrase. Si ça on peut vous prendre, mais c'est la vérité. Monsieur je fait... Alors, parce qu'il fallait passer par l'intervédé d'un avocat aussi. Et Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un avocat qui m'écoutait. C'est vrai. C'est la vérité. Hein? Parce que l'avocat me dit, mais M. Liffessé, on a contacté là-bas. Parce que moi-même, j'avais même eu la dame. Mais Cette dame s'appelait Ritz, je me souviens très bien. Parce que c'était la, la commune, on ne l'a pas sur le téléphone. Il dit, M. Liffessé est lui-même la personne qui lui a dit à pouvoir faire dire. Donc, son dossier, assis dessus, il ne pourra jamais avoir quoi que ce soit encore d'autres. Mmh. Moi, j'ai dit, c'est vrai. Je dis, c'est fini pour M. Le d'ailleurs. Et puis ils dit, mais monsieur Le c'est pas possible. On a été, on a fait, on vous conseille simplement. Je dis, non, monsieur, mais c'est vrai, vous pouvez me dire que, bon, euh, vous savez pas faire, mais je vous dis de faire comme c'est ça. Alors j'ai dicté maintenant à l'avocat, moi, lui m'inspirait, non, il est bon. Frère. Amen. Le Dieu que je... Non, ce Dieu, il, il vous suit dans... Tout le monde. Est je vous dis la vérité. La poste que vous me voyez, non Aujourd'hui, même quand je vais dans la législation communale, M. Difessier, j'ai demandé un petit passeport. Il m'a dit non, non, non, non, vous, non, prenez les plus gros. Mm -hmm. C'est la vérité, frère. Je vous raconte pas des histoires. Mais mon frère me dit Mais qui se va pas les Pourquoi je frère Moi, je ne l'ai pas demandé. Comment vous voit, M. Difessier Non, les petits, ce n'est pas bon pour vous. Prenez les plus, les plus gros passeports, hein, par rapport à vous. Les plus gros. Mm -hmm. Mais hier, c'était M. Difessier. Attends alors, quand j'ai j'ai dit à l'avocat, fais ça, fais ça, fais ça. Il dit, mais faites comme je vous dis de pouvoir faire. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, C'est Fessier, on va faire. Il envoie à, à, à, à, à, à le fils étranger. Il dit, bon, on attend. L'avocat m'a dit, M. Fessier, c'est quand même extraordinaire. Ils ont reçu, ils ont dit, mais maintenant, qu'est-ce que M. Fessier veut encore et, et, et, et, et, et, Oui. Parce que quand Dieu place des mots, Amen. quand la personne, le lit, ça fait boum. C'est lui. Amen. moi. Qu'est-ce que M. Félix dire M. dit qu'il qu veut rester. s'il si reste, qu'est-ce qu'il va faire <rire> Ah, frère et soeur, oui. ils m'ont donné Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Amen. Parce que le Dieu de sa parole n'a jamais changé. Amen. Et Dieu Amen. Et là, vous aussi, il faut prendre courage, être persévérant Amen. dans les choses. Les choses Amen. Peu importe la situation dans laquelle on peut oui. se trouver. Parce que c'est Dieu là oui. il est toujours capable. Vous ne savez même pas ce que les âmes peuvent dire. Oui. Mais vous, okay. votre foi, vous êtes placé. Oui. Vous vous retrouvez à oui. oui. Merci. merci Job, mon serviteur, qui pour vous. Et ce n'est pas les gars pour lui seul. que je ne vous traite pas selon votre famille. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Et des témoins, Bitard, de Choix, et de sophard de Nana, et comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. C'est merveilleux. Hein? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. C'est ça la restauration. Amen. Amen. Amen. Ce que toi, tu as perdu, Dieu te le restitue. Il le rétablit donc Job dans son premier état. Écoutez très bien. Et quand Job y pria pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Mais 11. Le frère, le soeur et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. N'est-ce pas? Oui. Il le plaignirent et le consolèrent de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita, un anodon. Pendant ces dernières années, Job reçu l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières années. Quelle grâce, frère! Amen. Au double, hein? Amen. à cause de la persévérance. N'est-ce pas vrai? Ouais? On retourne de la Amen. Regardez bien. Il dit. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de pain et 1 000 ailes. Écoutez très bien maintenant. Il eut donc 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom des genima, à la seconde de celui de Kétien et à la troisième celui de Kéren. Il n'y avait pas dans tout le pays, écoutez très bien, il n'y avait pas dans tout le pays, écoutez très bien, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Vous n'avez pas dit Amen amen. amen Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles filles. Oh. Oh. Donc Dieu a donné à Job le fléon. des belles filles les portées effectivement. Tous les entailles tous possibles. Amen. Mais c'est qui Mais la fille des gens. Dieu vous donnera toujours le meilleur. Amen, amen. amen. amen. À amen. cause de votre foi, de votre conscience. Amen ne vous inquiétez de rien. Inquiétez-vous simplement de ce que lui dit. Amen. Lorsque lui vous dit quelque chose, Amen. alors soyez vraiment très attentifs. Peu importe les circonstances, ne vendez jamais votre droit de Quand Parce qu'elle persévérant. Dieu vous voit. Amen. Et c'est Dieu qui justifie. Et il vous justifiera. Amen. Il est encore plus riche qu'auparavant. Parce que s'il si avait suivi les conseils de sa femme, mon Dieu il ne serait jamais comme il a été. Mais il a suivi le conseil de la parole dans laquelle il s'était confié, la sagesse. C'est pourquoi vous venez ici pour écouter la parole de Dieu. Parce que la foi, ne vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, on ne critique jamais pendant que la parole est prêchée. Disait moi Seigneur, ouvre mon cœur ou mon âme que j'entends. Je connais l'homme, je ne vais pas voir l'homme, je vais te voir toi. Amen. Je vais te Toi. C'est vrai, cela. Parce qu'à cause des habitudes, parce que peut dire, oui, mais, oui, mais, oui, mais, vous passez à ce côté de ce que Dieu fait. Il faut que notre confiance soit placée dans ce que Dieu dit. Et quand il nous dit quelque chose, nous devons savoir que c'est pour notre bien. Et Job est tellement confiant, malgré sur nos et Dieu l'a restauré. Quand son premier état, il avait su le double ce qu'il avait perdu et ses propres enfants, Dieu lui a le lui avait donné. Il avait sept fils, parti, il a retrouvé sept fils, trois filles, il a retrouvé trois filles, Plus belles encore. C'est ce que Dieu fait de vous. C'est pourquoi. Le sœur, effectivement, il ne faut pas vous balader des choses du monde comme les prières, les églises. Non. Vos, lorsque votre âme, votre cœur est tellement pur, c'est la beauté qui vient de l'intérieur. Amen. Amen. Et là, les elle dents, elles sont sous votre face. C'est vrai. Vous ne va pas vous mettre comme des pigeons, beaucoup poudres, là, dans ceci, là. On ne voit plus très bien la tête, mais les ailes des pigeons sont partout. Ce n'est pas allez, nécessaire. Allez, allez, allez. On s'est plus bien voir, mais c'est qui là Quand tu vois, les ailes sont couvertes partout. Mais c'est qui là Parfois l'air arrive jusqu'ici. Mais c'est qui C'est qui vraiment Je peux très bien voir. Bonjour frère. Il faut pousser l'air derrière pour que je. Oh sœur je n'ai pas bien vu. Il y avait trop d'aile. Vous ne voyez pas trop bien. Bonjour, frère. il et Dieu a quoi là Vous avez Amen. une beauté, ah. ça. Amen. Amen. Aux yeux de Dieu, oh, c'est vrai. Amen. Mais vous savez, ceux qui sont à l'extérieur, qui sont Amen. tellement plus là, ils vous Tu T'as pas besoin de pouvoir Amen. mettre tout ce bazar. Non, c'est pas des. Vraiment. Amen. La parole de Dieu, elle vous envie. Vous n'avez pas Elle fait de vous le plus Amen. belle femme sur la terre. Amen. Vous n'avez pas dit beaucoup, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous, ceux qui sont là, d'ailleurs, d'ailleurs, voyez-vous, ils ont les ventres, d'ailleurs, quelle propriété oui. c'est pas oui. vous, avez, vous savez. Vous vous direz, me frère Léonard, mais je vais vous lire peut-être ça, puis vous êtes peut-être arrêté, mais regardez très bien ce que l'écriture dit. Dans le livre de, de, des, des proverbes, nous devons le lire avec vous, cela. Hein? Proverbe, proverbe, proverbe. Oui. oui, mon précieux frère, c'est un peu de pour que nous puissions voir, parce qu'on peut dire, ouais, depuis qu'elles ont cru, c'est devenu comme des vieilles, euh, avec des, des longues jumelles, euh, c'est ce Alors, si on a pour bien euh, euh, mettre un peu le monde à la mort, on essaie d'arriver. Non Vous ne savez pas la beauté que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas qu'on parle d'une passion, mais c'est la vérité. Parce que Dieu parle, non, ils étaient les plus belles au pays. C'est vrai. Si vous voulez encore une autre écriture, Esther, vous connaissez, non Oui. Vous l'aimez beaucoup, non Ah, cette soeur-là, c'est extraordinaire. Soumise à Mandouchi, Emmanouchi 10 Ah, Esther était avec les parents. Vraiment. Oui. Emmanouchi 10 Mais est Esther était avec Benjamin, oui. là. Alléluia. Ben, quand elle devenirait Dans le palais. dans le g là. Et Elle aussi suivait quand même. Vous savez ce que Dieu a fait Ah que dans le cité là, le, la reine t il laisse monter le cou, il dit, moi reine pour toujours, toi roi tu dis. C'est pour ça la désobéissance est une chose mauvaise. Mm. Quand tu parles, à moi tu donnes, ah, tu dis comment je suis reine ici, Il dit, ah, Dieu dit, bon voilà. Et puis quand Donc, il dit, mais fais la venir." Donc on se monter, pourquoi tu me donnes des ordres, moi aussi? Hmm. J'ai aussi à pouvoir un mot à pouvoir dire là-dedans. Il dit, vas-y, tu ne veux pas venir. Non, le roi, nous, on peut et discuter tout le temps. Ça fait mal à la tête. C'est vrai. Mais hum. ben. si tu ne veux pas venir, il dit, non, non, non, non, non, non. Bon, ben maintenant, le roi était dans une situation un peu difficile, hein, parce qu'il dit, mais on sait que tu es roi, mais ta femme, t'es déshonore. Hum. Parce que tu l'as appelé. Hum. Il ne veut pas venir, et argumenta toujours. Mais qu'est-ce qui va se passer Mais, mmh. toutes les autres femmes. Voyons mmh. l'exemple de Vati, comme oui. il l'a fait. Mmh. Je ne sais pas. Hein. Alors, le roi demande à ses conseils. Mmh. Dieu sait parler. Hein. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que je dois faire maintenant mmh. vous savez que <rire> les conseillers du roi, comme au temps de David, effectivement, Dieu travaillait. Hein. Mmh. Mmh. Mmh. Vous avez eu l'occasion de vous montrer l'occasion de vous Et alors, il y a un qui se dit, oh, roi, roi, roi, roi, voici si donc la décision qu'il faut prendre. Vous oui. permettez qu'on lit un peu Est-ce Est-ce chapitre ce Vous et... permettez que je un peu. Je vais lire rapidement jusqu'au verset. Je vais lire vite. C'était donc du temps d'Assyrie, le cet qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces, et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes à ses serviteurs. Le commandant de l'armée de Persée de Mède, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et les en magnifiques de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui le trouvait à Suse la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par les cordons de visus et des poupres à des anneaux d'argent et à des colonnes de arbre, des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, porphyre de marbre, de nac et de pierres noires, on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, il y avait abondance de vin royal grâce à la liberté du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Dans la reine va fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assius. Mmh. Le septième jour, oui, le septième jour, comme le cœur du roi était réduit par les vins, mmh. il en donna mmh. à Meumann, Bixar, Erpona, Biktar, Abtah, Zephtar, et Garkas, les Sétériques, qui se réveillent devant le roi Cyrus d'amener en sa présence la reine Vatsy avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands car elle était belle et figure. Mmh. Mais la reine Vatsy refusa de venir mmh quand elle est reçue par les ennemis, effectivement, l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, et il fit enflammer les colères, alors le roi s'adressa au sages qui avait la connaissance des temps, car ainsi se traité les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit. Il avait auprès de lui, Tarseda, Cheta, Admeta, Tarsis, Mérès, Berséna, Mégumas, sept princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vatsy pour n'avoir point exécuté ce que le roi Cyrus lui a ordonné par les ennemis Ça blessait hein? mmh. Allez, on a blessé l'homme, hein dit mais quand même répondit devant le roi et le prince, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vatsy a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi d'Assyrie Parce que tout cela a fait du respect à la loi du roi. C'est vrai, non vrai. Et lui dit... Car l'action de la reine parviendra la connaissance de toutes les femmes et les porteront à mépriser leur mari. Elles diront, le roi se avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine bâtie et il n'y est même pas allé. Et dès ce jours, les princesses de Perse et de Médic qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi et de là, beaucoup de mépris et de colère. Si les rois trouve bon qu'on publie les appareils qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médic avec des fans de la transgresser, une ordonnance royale voilà, après laquelle Vaxi ne paraîtra plus devant le roi Cyrus et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ah! Ah! C'est trouvé effectivement dans cette province une jeune fille. personne ne connaissait qui était là avec ce chez ses parents étaient partis venez bon, moi. Aussi, Alors là! La ah, situation était telle qu'elle vivait là, on l'a regardait, mais elle pas compter parmi les autres. Elle est mais c'est là à côté. Quand on si, va dire, d'ailleurs, qu'on faire cela, Dieu, quand il veut t'honorer, il t'honora. Amen. Vraiment. Sois simplement au pays. Amen. Et soumis. Amen. Respectant les choses de Dieu, et ainsi, ainsi. Oui. Et alors, blanc. Pendant que. Euh, le roi, vous savez, le conseil qu'on a donné au roi, le roi, il est rapidement assez... dit. Il dit, Verset, verset, verset 20, il dit Les dits du roi seront prenant tout son royaume, quel que grand qui soit, toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Bethman. Il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture. Et à chaque peuple selon sa langue, elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison. C'est pas la parole de Dieu, ça C'est vrai, non C'est pas la fin. Mais Non. C'est merveilleux, hein Et qu'il parlerait la langue de son peuple. Après ces choses, lorsque la colère du roi se fut calmée, il pensa à bâtir à ce qu'il avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles figures, que le roi rétablisse dans toutes les provinces de ce royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles figures, affûtent la capitale de la maison des femmes, soit surveillance ainsi, ainsi, ainsi. Alors il dit, le roi et les femmes, et qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Machi. c'est avis un donc la promotion du roi, et elle filles ainsi. Et il y avait donc dans Suisse la capitale un juif nommé Marbechie. Fille de Géer, fille de Chiméer, fille de Quillan, homme de Bézamein, qui avait été amené d'Evraïm parmi les captifs déportés avec les Cognans, ou à les Judas, par les, les Bikadestars, ou à babylons, Babylone, il élevait Adassa, qui est terre, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Dans cette fille, Ophéline, effectivement, qui était là, ici, avec son oncle et hein, qui prenait soin, quand tout le monde la regardait, elle était obéissante. Son âme soumise, effectivement. Et alors, quand les dieux sont sortis, qu'on devait chercher de jeunes filles vierges et belles, effectivement, dans le la capitale, il y en avait beaucoup. Elles se sont vraiment parées de tout ce qu'on peut parer. Comme on peut l'imaginer. C'est tout pour devenir reine à la place. Alors là, elles ont tout fait. Mais Esther. Le monde est toujours resté sur les assauts comme Mardoché. Mardoché ne pouvait pas l'instruire, rester à voir se ce n'est plus. Amen. Non. Parce que c'était un juif. Il aimait son Dieu. Il insuisait sa, sa fille là, selon les scènes et Vous voyez cela? Dieu est bon. Amen. Il n'y a jamais cela. Peu importe si les gens vous abandonnent, vous méprisez, ils veulent pas, non, vous restez toujours attachés à la parole. Quand toutes les filles sont passées devant nous, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire effectivement, hein, c'est trop beau. Ben, tout, tout, tout, tout. Dans ce cas, Esther est allée. Voyez-vous, quand vous manquez du respect, ah, je les aime. Quand on manque de à son mari, comme moi, quand une femme manque de respect à son mari, c'est sûr et certain qu'elle manquera de respect aussi aux autres. Amen. Voilà. Ouais. Le Amen. Quand vous criez à votre mari, mm -hmm. un jour mm -hmm. vous allez crier aussi aux frères. Mm -hmm. Parce que vous savez, ça va vous parler, Vous allez le voir Amen. Jésus, tu voulais. Non, non, non, non. On a compris. Mm -hmm. Il passe que l'esprit, parce qu'il a dit, ah oui, non, il Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Quand même, il est arrivé dans palais royal. que le gardien lui Amen. Parce que c'est une nature qui reste. C'est la vérité. Amen. Amen. L'amour, discuter toujours, discuter même avec Dieu quand il va vous parler. Alléluia. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Est-ce qu'on peut discuter avec les Seigneurs Non. Moi, je connais, je connais les chrétiens. c'est vrai, Satan, il sait bien vous tromper avec les chrétiens aussi. Bah, oui. tu vois, tu as es. Je n'ai pas dit que demain, frère, allez prendre les soeurs, mettez les marteaux dessus. Mmh. Mais non, ça c'est pas vu. Je crois que vous comprenez. Amen. Amen. Alors, lorsque Esther arriva effectivement là, quand nous dit les écritures, nous voyons Dieu est vraiment parfait. Amen. Quand cette fille passait là, la Bible dit, elle trouvait grâce. Mmh. Amen. Les autres étaient aussi belles, non? Mmh. Mais elle était la plus belle. Amen. Vous savez pourquoi? À cause de sa beauté, de son Dieu. Mmh. Quand vous avez Dieu dans votre âme, mmh. cette beauté dépasse toutes les beautés de la vie. Mmh. Alléluia. Ce n'est pas nécessaire de pouvoir mettre des torchons sur vous. Ce pas nécessaire. Mmh. Dieu vous a donné une beauté que le monde ne peut même pas saisir. Parce que quand il vous regarde, oh là là. Et les, on ne sait pas expliquer. C'est la beauté qui est où. Et puis, ils vont faire est oui. il est trop facile. Il l'arrange comme il veut mais Oui, mais il a fait ça avec Sarah. J'ai déjà dit ça avec le Pissi, non Qui était vieil, là. Et puis quand le roi a pu le voir, le roi ne dormait plus. Mais c'est vrai il ne payait pas aussi. Je ne avait déjà 160, je ne sais combien 60, je ne sais pas moi, je dépassais même la ménopause. Mm. Les rois ne savaient plus dormir. C'était une vieille dame qui avait parfois perdu les dents. Mm. Parce que mm. s'il avait vu dans son état, -là, ouais, mm. Mais là, il mm. n'arrivait plus à dormir. C'est mm. vrai. Mm. Parce que Sarah était vraiment belle. Mm. À cause vous direz frère mais non parce qu'il était avec Mardoché, elle était juive elle croyait elle était juive c'est ça son nom en euh, époque ça porter la Oh, tu vas passer devant le roi parce que Dieu touche le cœur mm -hmm. alors les choses vous sont aussi révélées mm -hmm. Il dit toutes les filles il dit, mais dans toi tu vas arriver c'est ce que Dieu fait avec sa reine le Saint-Esprit vous a comment vous tenir devant le Seigneur mm -hmm. Alléluia quand il viendra Amen. Les autres, ils faire Mais toi, quand tu vas arriver là-bas, voilà comment tu dois te comporter. Et demande ni demande simplement ça comme ça. -hmm. Vous vous souvenez encore Vous avez mm -hmm. lu non mm -hmm. Et la Bible dit Ada Sester, obéissante. Et c'était tout à fait obéissante et soumise à ce que les édiques lui ont dit. Mm -hmm. Partout elle passait trop vite. a été prise. Mm. Dans cette place-là, elle était pour une reine. Ah ben, ah Meilleure meilleur que Batsi. Mm. Les caractères. Ah ben. Là, on... Là, elle a prouvé. Hein? Mm. Quand Dieu fait son choix, c'est vrai. Lorsque les temps étaient arrivé, ou Au Mann, ou à il ailleurs, va prendre un... de survois, votre... tuer tout les juifs. Ah, il est. Le roi, -il dit, mais va demander au roi. Il mm. dit, mais le roi ne m'a jamais. Vous savez comment ça se passe Parce que la mère qui est devenue roi non Il mm. dit, mais si le roi ne pas le sceptre-là, il dit, mais si toi, Maroochie dit, mais tu sais toi-même que si toi tu n'interviens pas, mm. la droits de vie viendra de Dieu. Mm. Et, mais, il dit, mais sache quand même que si tu arrivais à cet endroit, mm. Amen. Jours, Amen. Amen. Amen. Vraiment. Il a compris. Il savait que la parole de Dieu était vraie. Alléluia. Il dit Je vais aller chez le roi, mais il faut vraiment que je cherche. Je donne grâce aux yeux de Dieu. Amen. Et que je puisse entrer. Parce que si quelqu'un rentre, le roi ta parle, il va mourir. Il mm. dit il faut que je marche, en de mourir. Pour les autres, hein? il est entré dans, le, dans la salle où se trouvait le roi sans être invité. Mm. Alors il dit Ah, excellent. Et s'est approchée voyez-vous, mon frère et ma sœur, c'est cette nature-là qu'on a quand on s'approche de avec soumission, avec, parce que c'est un sourire. Hein, avec respect, montrant à cette personne que je, vous savez, il y a parfois que, tu me dis, bon, je me dis, mais tu me, murmures, tu me dis, bon. mais là, tu dis, je m'approche, mais pour parler avec, vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un avec respect, vraiment, dans votre cœur, ça ressemble. Hein. Oui, oui. Et ça, sort, et ça sort, et puis ça touche la personne. Mmh. La manière dont Esther s'est approchée du roi, il avait déjà prié son Dieu, et Dieu lui a donné une attitude pour s'éteindre. Mmh. Pour que tous ces démons qui, fassent, qui font barrière, mmh. puissent ne plus avoir la force. Mmh. Comme ça, quand il avance, mmh. le démon s'écarte. Mmh. C'est cela. Et quand il s'est avancé, le roi est irrésistible. Mmh. Il attend du son, son salaire. Et le roi dit, mais, demande tout ce que tu veux, Esther. C'est la moitié du royaume. Tout ce que tu veux, je te donne. Mm. Dieu est de la sagesse. Mm. On ne pourrait pas directement dire là devant tout le monde, là, effectivement, parce que les démons inspirés c'est ici encore là-dedans. Il dit, non, ou si le roi trouve bon qu'il vienne donc chez moi, nous m'en dîner, que je préparé. vu et le Seigneur et les qu'est-ce qu'il a dit? Ne passez pas outre, venez ainsi vous, on va préparer. <coughs> quand on prépare effectivement bien, le cœur, surtout est... mm. quand cette réception est vraiment bonne. Ah le cœur est encore Ça dit. Maintenant demande encore. Fait, la j'ai dit, tu veux te Maintenant, Mais là tu demandes encore le c'est la moitié du royaume. Et ce dis-moi qu'est-ce que tu veux. Il dit que le roi ne encore. Mm. Que la joie soit dans le cœur. Mm. Dieu a une façon de voir faire les choses. La sagesse de la suite. Mm -hmm. De quelle manière on va demander mm -hmm. À quel moment il faut le faire mm -hmm. Alors vous savez la suite, non mm -hmm. C'est comme si là, les choses se sont passées. Mm -hmm. Et ça, Dieu l'a fait aussi pour son peuple, pour la délivrance de mm -hmm. ce peuple-là, au travers de cette sœur Esther, à cause de la parole de Dieu. Quand nous, nous demeurons autant de choses, tellement. C'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes plus que cœur, mmh. par ses mains, mmh. je ne t'aime pas, pas. Après ça fait 3 que je commencé à pouvoir lire, et puis nous enlèverons, puis nous prierons ça. Hein? Chapitre 3 d'Apocalypse, hein? Donc nous avons lu le verset 7, oui, j'aimerais le verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Amen. Verset -il. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Il dit, je te donne. Tout cela qui t'écrit. Qui t'écrit de mes prix. Et ceci et cela, tout cela. Parce que tu as gardé ma parole, n'est-ce pas Il dit, je te donne. De ceux de, ceux de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Nous sommes des frères, nous sommes tous frères, effectivement, mais derrière il beaucoup. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ouais. Dissez, papa, toi, frère, à moi, et puis tu le mets. Ouais, ouais. Vraiment. Toi, il à moi et puis ça, c'est pas possible. Oh, nous sommes seuls. Il est sage, en plus, nous croyons en les prophètes, c'est bon. Il sera que c'est des vêtements juifs, mais qui ment. Parce qu'il pas la vérité. Il se le C'est pourquoi, quand on vous, a, on vous a méprisé, on vous a méprisé, ne critiquez pas, n'allez pas plus loin. Est seulement est à fidèle. parole continuons en disant, je reviens encore, voici je donne de ceux de la synagogue de Satan, c'est des juifs et ne le sont pas, mais qui ment. Voici, je le ferai venir, s'est prosterner à tes pieds, et connaître et j'étais aimé. Amen. Voyez-vous, mon frère. Mm. Voyez-vous, frère. Mm. Parce que toi, tu as aimé le Seigneur. D'abord, lui, il t'a aimé aussi. Mm. Maintenant, tu as manifesté de l'amour à son endroit au travers des épreuves, des difficultés. Tu es toujours resté, toujours obéissant à la parole de Dieu. Dieu aime ce qu'il a. Il est évident. Je le ferai venir. Et il se pose sur le à tes pieds. La même chose, hein. Avec Daniel, vous vous souvenez, nous avons dit, on a de course, hein? Avec Daniel. Quand le mage et le sage disent, nous ne savons pas, et puis il dit, bon, je vais couper la tête à tous ces hommes-là, parce que vous me servez à sur absolument rien. Et puis il y a un qui dit, oh, oh, puis éternellement, il y a un homme dans ce pays. D'abord ce pas comme ça. D'abord, quand la nouvelle est arrivée, effectivement, aux oreilles de Daniel, c'est s'est fait, Non, <coughs> dites au roi que nous lui donnerons effectivement la réponse à son problème, qu'il lui donne l'état. Ils sont allés chercher en fait la face de Dieu. Et le Seigneur a révélé sans secret, effectivement, à Daniel, à ses serviteurs, effectivement. Et là, lorsque Daniel a eu à pouvoir démontrer, effectivement, au roi d'abord le son. Et l'explication était si claire. Et vous savez ce que le roi a dit? de tout son cœur, tout son âme, il a reconnu que le Dieu de cet homme. Mmh. Alléluia. Le Dieu de cet homme. Et le Dieu de Dieu. Amen. Le plus grand de Dieu de Dieu. Qu'il soit honoré, qu'il soit respecté. Tout le roi du temps de Daniel. Ils ont eu à pouvoir respecter le Dieu. Son peuple peuples sont protégés. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Catalina va venir, il va frapper, il va s'arrêter de prendre. Vous savez cela Amen. Amen. Toi, Catalina, ne va pas te suivre. Non. Donc, il va arriver pour... Eh, hey, hey, eh, je m'arrête Oui. Vous savez pourquoi Ne touchez pas à me. Amen. Amen. C'est la Bible, frère. C'est vrai. Thank <laughs> you.